Règle numéro 8, tirer les leçons des erreurs d'autrui. L'homme intelligent tire les enseignements de ses erreurs. L'homme sage quant à lui tire les enseignements des erreurs d'autrui. Tout manager censé et respectueux des règles applique ce principe à la lettre. Nous commettons tous des erreurs, cependant moins on en fait, mieux c'est. On pourrait se contenter de citer cette maxime, mais il faudrait aussi l'appliquer, autrement dit en menant un véritable travail de détective. Personne n'a envie de subir un interrogatoire de la part d'un collègue sur les raisons d'un échec. En procédant trop ouvertement, vous risquerez de passer pour un individu suffisant imbu de sa personne indiscret et condescendant. Lorsqu'un collègue se retrouve dans de beaux draps, efforcez-vous de découvrir ce qui s'est passé sans que cela ne se voie. L'une des meilleures solutions est de proposer votre aide pour régler le problème. Après tout, vous n'êtes pas en compétition et personne n'a envie qu'un membre de son équipe commette une erreur. Simplement, si cela arrive, autant que cela serve. Et aider cette personne à rattraper son erreur est un excellent moyen de savoir exactement ce qui s'est passé. Une fois le problème identifié, découvrez comment et pourquoi cela est arrivé. Ensuite, soyez parfaitement honnête avec vous-même. Auriez-vous pu commettre la même erreur? Si c'est le cas, mettez au point un système garantissant que cela ne se produira pas. Sinon, tôt ou tard, vous commettrez la même erreur. Sachant que si votre collègue a déjà rencontré le problème, vous aurez l'air encore plus idiot lorsque la même chose vous arrivera. Au fil du temps, vous verrez qu'une attitude consciencieuse et factuelle face aux erreurs des autres portera ses fruits. Et moins vous commettrez des erreurs, plus vous impressionnerez votre supérieur, c'est aussi simple que cela. En somme, à chaque fois que quelqu'un autour de vous commet une erreur, une bourre, cherchez à reconnaître les moindres détails.